Aujourd'hui dans Game of Hearth, une fois n'est pas coutume, je vous propose une série de vidéos portant sur les différents travaux d'un même laboratoire de recherche. Laboratoire de recherche qui est l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, autrement contracté IHPST. Cette série a été conçue dans un contexte un peu particulier. C'est une production pour la chaîne que je réalise tout à fait librement, pour accompagner et compléter de mon initiative propre, une commande de l'IHPST, donc un contrat rémunéré, parce que les équipes de l'IHPST m'ont commandé, c'était en octobre 2020, une série de vidéos à destination de leur réseau pour présenter une partie de leurs actes de recherche, leurs enseignements, et puis aussi l'institut dans son ensemble. Comme son nom l'indique, l'IHPST c'est un laboratoire de philosophie, et plus particulièrement de philosophie des sciences, en l'occurrence, surtout les sciences dites dures, c'est-à-dire par exemple la biologie, la physique, la médecine, les mathématiques, etc. Et c'est aussi un laboratoire de logique. Si vous souhaitez découvrir les détails de tout ça, je vous ai mis les liens bien sûr des vidéos que j'ai réalisées pour eux dans la description, en barre d'infos. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'une partie des recherches de l'IHPST intéresse directement cette chaîne, puisque certains, certaines de ces chercheurs et chercheuses se penchent sur des concepts d'écologie, et ce, avec euh, diverses approches. Globalement, l'axe de recherche du laboratoire qui prend le plus en charge ces concepts, euh, c'est celui de la philosophie de la biologie. Cependant, et ce de manière assez minoritaire, on trouve aussi à l'IHPST une approche de l'écologie euh, via la question euh, des techniques et euh, des modélisations des risques techniques. Donc j'ai souhaité profiter d'être en collaboration avec l'IHPST pour vous proposer euh, une incursion dans la recherche en train de se faire, et au sein d'un même laboratoire, pour vous faire découvrir un petit aperçu de la diversité des approches philosophiques de l'écologie. Dans cette série, je donnerai avant tout la parole aux chercheuses et aux chercheurs, pour qu'elles et ils se présentent et présentent leurs objets d'étude. Pour ce faire, j'ai conçu un parcours thématique de questions, devant donner l'occasion à chacune et chacun de développer certains aspects de leurs travaux, et aussi de transmettre des savoirs qu'elles et ils sont régulièrement appelés à mobiliser pour leurs recherches. Maintenant que le contexte général est posé, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Je dis assez souvent que sur cette chaîne, il est question d'histoire des idées, plus particulièrement d'histoire des idées en écologie politique. Dans un certain nombre de vidéos, j'ai déjà abordé la notion d'épistémologie et on a vu un peu quels sont les liens entre science et politique à travers la philosophie des sciences et ou l'épistémologie féministe. Cependant, si j'utilise la notion d'écologie politique, effectivement, bah c'est bien pour préciser que je ne prétends pas euh, vulgariser ici, sur cette chaîne, de l'écologie au sens de la discipline biologique. Je ne suis pas biologiste, je ne travaille donc pas sur les êtres vivants dans leur milieu. Pour autant, le terme écologie, quand il désigne la théorisation conceptuelle de convictions politiques, eh bien euh, il n'en est pas moins lié à la question du vivant euh, et des milieux, à des objets qui sont conceptualisés par les sciences du vivant. Et quand l'écologie se fait discours politique et éthique, ou programme de gestion des milieux, eh bien, elle ne s'en appuie pas moins sur des concepts, des idées, qui sont issues des sciences des vivants. Donc on se trouve ici, à l'intersection entre science et politique. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la philosophie des sciences. Elle se pose en observatrice, en descriptrice, et parfois en critique, des montages conceptuels entre biologie et éthique, biologie et plan de gestion, etc. Dans cette première vidéo, on va voir comment l'écologie scientifique fait partie des objets d'étude de la philosophie de la biologie. On va donc commencer avec la doctorante Artemis Cornilieu par un petit peu d'histoire des idées à propos de l'écologie comme science. Puis, avec le chercheur Philippe Huneman, que vous avez peut-être déjà vu sur cette chaîne, on prendra le temps de s'intéresser à un concept d'écologie scientifique qui semble plutôt central en écologie, celui de biodiversité, et ça nous servira d'exemple. Tout d'abord, bien sûr, j'ai demandé à Artemis Corneliou de présenter son parcours et ses travaux actuels. Je suis doctorante en philosophie des sciences à l'IHPST et à l'Université Paris 1. J'ai une formation de biologiste et une spécialisation en systématique et en évolution. Actuellement, j'effectue ma thèse en philosophie des sciences euh, parce que j'ai réalisé que euh, bah, certaines questions et euh, réponses scientifiques, euh, bah, pour les faire euh, progresser, euh, la, bah, la philosophie et la philosophie générale bah, des sciences est, est indispensable. Mes recherches portent actuellement sur la biologie évolutive et la biogéographie. La biogéographie, euh, bah, c'est la discipline scientifique qui cherche à expliquer dans la répartition des organismes sur la Terre. Je m'intéresse d'un côté à comprendre l'histoire évolutive des êtres vivants, que la biogéographie et la paléobio-géographie puissent se révéler. Et d'un autre côté, je m'intéresse au concept cardinal de la biogéographie, à savoir le concept d'air biogéographique, alors, une aire biogéographique, de manière générale, est une aire de répartition d'espèces. En fait, la, la distribution des organismes caractérise la région géographique. Euh, une telle aire peut, peut être une, euh, une aire d'endémisme particulière, ou euh, un autre exemple, c'est euh, bah, la, la répartition des ours polaires, euh, au pôle nord, en région euh, arctique. Je m'intéresse aussi euh, aux applications euh, que le statut ontologique épistémique de l'art biogéographique euh, puisse avoir avec d'autres disciplines comme la biologie de la conservation et euh, l'écologie. L'ontologie en philosophie, bah, c'est une branche euh, aussi de, de la métaphysique. En général, signifie en fait la nature, ce que moi entends euh, comme ontologie, euh, la nature euh, d'une entité. Je m'intéresse à expliquer en fait euh, si, euh, et à étudier si une ère biogéographique euh, désigne une entité euh, construite, une construction, euh, dans un cadre instrumentaliste où euh, c'est une entité euh, physique euh, réelle, indépendante euh, des, des, voilà, des conventions euh, humaines. On le voit, les travaux de cette chercheuse l'ont amenée à étudier, d'un point de vue philosophique, la discipline de l'écologie scientifique. Ce n'est pas une discipline dont l'existence est méconnue du grand public, c'est peut-être même tout le contraire actuellement avec l'ampleur que prennent les discours écologistes en politique. Cependant, il est possible qu'on n'en ait pas une représentation très exacte. Je vais donc demander de nous décrire la trajectoire d'émergence de cette discipline, puis de nous décrire dans les grandes lignes ce qu'elle est actuellement. L'écologie physique désigne le champ scientifique qui a comme objet d'étude les relations et les interactions entre les organismes et leur environnement. Il s'agit d'un champ scientifique très vaste qui entretient des rapports avec la biologie, la biologie évolutive, euh, notamment avec la génétique des populations, la systématique, euh, l'éthologie, euh, la physiologie. Elle entretient aussi des rapports avec la biogéographie et la paléobiogéographie, avec la géographie humaine et euh, la géographie physique. Et aussi avec la géologie, en particulier avec la sédimentologie, la pédologie et avec la climatologie, et bien d'autres disciplines. Ce que l'on entend actuellement par écologie scientifique, donc l'étude des relations entre organismes et leur milieu extérieur dans un contexte évolutionniste, date notamment du 19e siècle et plus particulièrement du XXe siècle, bien que ces racines prolongent à l'économie de la nature de l'inné et bien avant à la recherche scientifique des savons de l'Antiquité. Des travaux importants de biogéographie du XIXe siècle peuvent être considérés comme des précurseurs de l'écologie. Un tel exemple, c'est le travail du biogéographe et géographe Alexander von Humboldt qui, suite à ses voyages en Amérique, il a décrit des, les relations des espèces végétales et même des populations humaines avec leur environnement. Un autre exemple, ce sont les travaux d'Augustin Perham de Candolle, qui ont fait, était un des euh, premiers qui a euh, distingué euh, deux causes pour la répartition euh, des espèces. Dans son essai élémentaire euh, de géographie botanique en 1820, il, euh, bah donc, il distingue euh, d'un côté la station, et euh, la station euh, désigne les euh, facteurs abiotiques, euh, et, euh, l'écologie et l'habitation en fait, correspondait à un ensemble particulier d'espèces végétales et à leur endroit géographique où elles se trouvaient. Il a remarqué que cet ensemble particulier, cet endroit pouvait révéler des, des liens avec euh, l'histoire naturelle et l'histoire évolutive de cet ensemble d'espèces végétales. Ça a été en fait des travaux importants pour la, pour la biogéographie. Le mot écologie a été inventé en 1866 par Ernst Haeckel La science de l'écologie a commencé à avoir une place égale à celle de la biologie et de la morphologie de l'époque à partir de l'année 1893. Et il faut noter qu'à l'époque, la dimension temporelle que la théorie de l'évolution a apportée n'était pas encore incorporée dans l'écologie. Mais progressivement, passons au XXe siècle, la théorie évolutive de Darwin emporte une place importante dans la réflexion des scientifiques. Le XXe siècle est le siècle pendant lequel les travaux majeurs ont en écologie sont développés, ainsi que la théorie et la modélisation écologique. Notamment, un travail important, c'était celui de Frédéric Clemens, qui a travaillé sur des associations végétales. Et Clemens a proposé un cadre, un cadre comparatif entre le développement des successions végétales et le développement d'un organisme individuel. Cette vision organismique de Clemens a aussi suscité de différents débats sur, des débats sur les notions d'holisme et de réductionnisme en écologie. L'introduction de la notion d'écosystème s'est faite par Arthur Tensley en 1935. Au XXe siècle, d'autres travaux importants sont aussi les travaux de Charles Elton, qui en travaillant sur l'écologie animale, introduit des notions de chaînes alimentaires et des cycles alimentaires. Ces travaux ont produit une vision plutôt énergétique de l'écologie. Elton était aussi un des premiers qui a introduit aussi la notion de niche écologique. Mais c'est George Hutchinson qui a formalisé cette notion de niche assez importante aussi en écologie. D'autres travaux de l'écologie du XXe siècle, et notamment l'écologie théorique, ce sont aussi des travaux et des équations fameuses de Lotka et Volterra. Aussi les travaux de Nicholson sur la régulation des populations et les facteurs dont c'était dépendant. À la fin du XXe siècle, on a aussi la notion de, de biodiversité bah, qui commence à prendre une place capitale dans, dans les discussions. On, 1986, on a aussi le Forum national sur la biodiversité, qui a eu lieu aux USA, je crois. Euh, actuellement, l'écologie scientifique s'intéresse d'un euh, côté à des approches plutôt évolutives, et donc on a l'écologie euh, évolutive, mais aussi elle s'intéresse à des approches plutôt systémiques et fonctionnelles. Et nous avons l'écologie bah, fonctionnelle. En général, euh, l'écologie scientifique n'est pas un champ euh, unifié. Euh, puisque les niveaux d'organisation de ces objets, des, les échelles spatial-temporelles, ainsi que euh, les méthodes et euh, même les théories sont très diversifiées. Mais euh, ben, pourtant, euh, il y a des, euh, des branches euh, et des spécialisations écologiques différentes et euh, leur distinction euh, se, se porte. Euh, aux différentes euh, échelles d'organisation. Et donc, euh, on a l'écologie des, des communautés, euh, l'écologie des systèmes dont le, le concept euh, capital est l'écosystème. On a l'écologie euh, des populations qui s'intéresse à la dynamique des populations et la génétique des populations. L'écologie des paysages, l'écologie globale. Euh, l'hôte écologie, l'ingénierie écologique d'un autre côté et l'écologie appliquée versus l'écologie environnementale. Il existe aussi des branches, qui ne sont pas, des branches particulières qui ne sont pas de l'écologie en sens strict, mais ils entretiennent, ils entretiennent des rapports étroits avec l'écologie comme l'éco-phylogénétique qui s'intéresse à la phylogénie des communautés, euh, la biologie de la conservation, euh, euh, l'éthique environnementale et euh, bien d'autres. Une fois ces bases historiques posées, j'ai remarqué qu'autant l'existence de l'écologie scientifique est relativement connue, on l'a dit, autant le fait qu'il existe une philosophie de l'écologie scientifique, elle est beaucoup moins. J'ai alors demandé à Artemis Cornillo de décrire ce que fait cette branche de la philosophie, d'expliquer les rapports qu'elle entretient avec son ou ses objets d'étude. Il y a une, environ une vingtaine d'années que la philosophie de l'écologie scientifique s'est développée et institutionnalisée, en particulier avec des rapports à la biologie de la conservation et à l'éthique environnementale. La relation de l'écologie avec la philosophie est, comme pour d'autres disciplines, bidirectionnelle. C'est-à-dire que d'un côté, l'écologie elle-même constitue un objet d'étude pour la philosophie et la philosophie générale des sciences. De ce point de vue, la philosophie de l'écologie scientifique cherche à délimiter, à définir des concepts propres de l'écologie. Elle s'intéresse aussi à donner des modèles explicatifs qui sont convoqués en fait pour, en, en écologie. A l'inverse, l'écologie peut aussi constituer l'écologie scientifique une piste, une source de réflexion et apporter de nouveaux questionnements pour la philosophie générale et l'épistémologie. Les travaux sont plutôt inter Des philosophes de la biologie qui, qui sont bah, qui sont aussi des, des philosophes de l'écologie. Euh, il y a aussi des, des, des écologues ou des écologistes qui euh, font euh, de, de la philosophie. Donc euh, c'est vraiment euh, un, un travail euh, en intersection euh, voilà, entre les scientifiques et les philosophes. Elle s'est développée au sein en fait, de la philosophie de la biologie, surtout à la base de, de, de, des problématiques euh, donc plutôt... Euh, nouvelles qui concernent voilà l'environnementalisme des, des problèmes voilà de de l'environnement ou de, de conservation des des voilà des aires à protéger je pense que c'était vraiment euh, bah, à cause de euh, des activités humaines que ça a commencé une réflexion vers la philosophie en fait d'écologie de, de et euh, même en fait, euh, avec le, de, de, le développement euh, industriel des, des sociétés humaines, bah, à partir de là, euh, je, je crois que bah, les, les humains ont commencé euh, à réfléchir et à voir qu'il bah, y a des problèmes. Par exemple, notamment à, à l'époque, en fait, c'était euh, la, euh, la notion de, de pollution qui qui, euh, qui, euh, qui a commencé à vraiment intéresser à soucier en fait euh, les euh, les sociétés humaines. Maintenant qu'on a vu ce qu'est l'écologie scientifique euh, et ce que fait la philosophie de la biologie quand elle s'intéresse à l'écologie scientifique, on va entrer dans le vif du sujet euh, et on va regarder d'un peu plus près un de ses concepts, celui de biodiversité concept sur lequel Philippe Huneman a eu l'occasion de travailler. et on commence bien sûr par les présentations. J'ai beaucoup travaillé en philosophie de la biologie, en euh, philosophie de la biologie en général sur la notion d'organisme. Le gros de mon travail sur la philosophie de la biologie évolutive, donc j'ai travaillé sur les, no les, les notions d'adaptation, de, de sélection, de fonction. plus précisément le statut causal de la sélection naturelle. J'ai aussi travaillé sur euh, la question de ce que c'est qu'un individu biologique qui est une question parallèle à la question de ce que c'est qu'un organisme, et plus précisément les schèmes d'explication de la manière dont des collectifs, par exemple des cellules, des unicellulaires, au cours de l'évolution, finissent par faire évoluer des individus faits de ce collectif, des assemblages de cellules, qui sont les organismes multicellulaires par exemple, ou bien l'émergence de, de, de, des colonies d'animaux. Cet aspect-là, en fait, m'a amené à une question qui est relative à la philosophie de l'écologie, hein, puisque je, je vais un peu, un peu me présenter ce que j'ai fait en philosophie de l'écologie, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un individu écologique, et donc plus précisément, euh, est-ce que, par exemple, une communauté d'espèces, une forêt, peut être considérée comme un individu À la fois, c'est une question qui a l'air très métaphysique, et en même temps, c'est un vrai débat intrinsèque à l'écologie, c'est-à-dire que parfois, on présente souvent euh, des, des, des questions en écologie des communautés, comme une opposition entre euh, une version organiciste. Hein. Il y a un papier en écologie qui était, papier de Forbes hein, fin 19e, qui était le lac comme un macrocosme. Donc l'idée que... Euh, une communauté, donc une, la, la, la forêt tropicale, un récif corallien ou, euh, ou même un écosystème, sont un organisme, c'est-à-dire qu'il euh, y a des processus de régulation qui sont quasiment de la régulation physiologique, il y a un, un processus de développement, donc euh, par exemple les différents stades par lesquels euh, un paysage va passer, euh, différents types d'assemblage de végétation puis éventuellement une phase où ça devient un lac, puis une autre phase. Où ça... Tout ça, c'est euh, un processus identique au développement bah, d'un mammifère. Donc ça, c'est il y, y a un auteur qui a euh, beaucoup théorisé ça, qui s'appelait Clements, un, un important écologue du début du XXe siècle. Parfois, euh, c'est formulé comme l'idée que euh, un écosystème est un organisme. Et à ça, on oppose parfois une version individualiste, qui est euh, que au fond. Une forêt, c'est telle espèce d'arbre qui arrive, qui s'implante, puis ensuite telle autre, plus ou moins par hasard, puis ensuite telle autre. Et, euh, mais il n'y a, a pas d'intégration, de, de cohésion profonde entre les différentes espèces d'arbres, et, et puis de manière générale entre les différentes espèces. Ils entretiennent des relations trophiques, qui mangent qui, des relations de mutualisme, de parasitisme, mais euh, ça ne marche pas du tout comme un organisme. Et donc, c'est une très vieille question philosophique en écologie. Il y a des auteurs qui pensent que ça définit deux traditions de recherche quasiment hétérogènes en écologie. Et donc, euh, voilà, donc moi ce qui m'a intéressé, c'est effectivement dans quelle mesure on peut penser que certaines communautés, c'est-à-dire assemblage d'espèces, hein, sont des individus. En quel sens du mot individu, sachant que c'est quand même un peu fort de penser que c'est comme un organisme mais que euh, il est pas non plus évident que euh, ça soit simplement une succession d'espèces différentes. Si on est biologiste évolutif, en général on pense qu'un individu c'est une unité de sélection. C'est-à-dire c'est. Par exemple, pourquoi les organismes, c'est des, des individus, alors qu'ils sont faits de cellules, qui pourraient aussi être des individus C'est parce que euh, ils se repro toutes les cellules se reproduisent ensemble, souvent, sur la plupart des espèces, bon, après c'est un peu plus compliqué, parfois plus compliqué, mais on va dire toutes les cellules se reproduisent ensemble, il y a une phase de zygote, une phase monocellulaire, puis un nouvel individu, et à partir de là, on peut considérer que c'est l'organisme lui-même qui répond à la sélection naturelle. Donc l'organisme est un individu, et euh, ce ne pas les cellules qui sont les individus. Alors, euh, ça, c'est une, une sorte de schéma de réponse vraiment très important à la question qu'est-ce qu'un individu biologique Ça a été popularisé par euh, David Hull dans les années 80, je crois. Il euh, y a énormément de variantes maintenant et ça lie euh, ontologiquement l'idée d'individu et l'idée de sélection naturelle. Seulement, en écologie, c'est très difficile de penser qu'un euh, écosystème, par exemple, est une unité de sélection. D'abord parce qu'un écosystème, c'est aussi toutes les espèces et puis bah, l'eau, les minéraux, tout ce qui est abiotique. Et ça, ça ne se réplique pas, donc c'est très difficile de penser que l'écosystème se réplique. S'il ne se réplique pas, c'est très difficile de penser qu'il est une unité de sélection. Donc il y a des auteurs qui disent ah bah, les écosystèmes, ce n'est pas des individus. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de trouver une notion un peu plus faible d'individus, très diffé différente de l'idée d'unité de sélection, ça permettrait de rendre compte que certaines communautés écologiques sont vraiment des individus et que ce n'est pas juste... Le fait de dire bah ça c'est une communauté, c'est un individu, c'est vraiment un truc et tout, c'est pas juste dans l'œil du dans l'œil du témoin, dans l'œil du biologiste. Ça dépend pas de vos uniquement de vos intérêts de recherche. L'autre chose qui m'a intéressé c'est certains styles d'explication en écologie qui en fait sont bien plus généraux que l'écologie, mais en écologie ça marche très bien. J'ai regardé une, aussi un autre très gros débat en écologie qui est complètement euh, indépendant du premier, qui est ce qu'on appelle l'hypothèse diversité stabilité, c'est-à-dire est-ce que plus une communauté a de diversité plus elle est stable. Et euh, ça, c'est une très vieille idée. Beaucoup d'écologues avant les années 70 y auraient souscrit. Et en même temps, quand on a essayé de modéliser ça mathématiquement, bah, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Plus une communauté est diverse, en gros, moins elle va être stable. Donc, c'est très intéressant parce que les maths, ici, les maths, on relançait le débat parce que ça contredit l'intuition. Et donc, moi, j'ai regardé un certain type d'explication de la stabilité qui part non pas tant des processus en jeu que... De la, en gros, la structure du réseau des interactions écologiques. Donc voilà, j'ai appelé ça explication topologique parce que ça explique à, à partir de la topologie. Ça permet de comprendre qu'il y a un, un régime explicatif qui s'instaure, donc qui est euh, conceptuellement euh, ancré dans la théorie des réseaux, donc mathématiquement la théorie des graphes, mais qui est euh, très en prise avec l'idée que dans, dans beaucoup de ces systèmes qui sont des systèmes très complexes, on a une énorme masse de données on peut pas euh, de cette masse de données inférer les liens de causalité entre tous les individus donc en l'occurrence ici les individus seraient éventuellement les espèces mais il y en a vraiment beaucoup et donc à un moment donné on doit se reposer sur notre compréhension de la topologie du système pour inférer un certain nombre de propriétés dynamiques donc c'est un style explicatif explication à partir des propriétés du réseau qui est euh, très euh, inscrit dans un certain type de science où alors on appelle ça big data parfois des données massives de science où on récolte de très grosses quantités de données et ensuite on, on va les modéliser. Et on n'a pas forcément accès aux processus causaux qui sont euh, sous-jacents. Mais on peut quand même dire des choses grâce à ce qu'on peut inférer des propriétés structurelles du réseau. Voilà. Et ça, je m'y suis intéressé à partir des modèles en écologie où on arrive à expliquer la stabilité à partir de la, la structure d'un réseau d'interaction. Certaines structures sont telles que la diversité va effectivement favoriser la stabilité un certain type de stabilité, puis d'autres structures, non. La troisième grande chose qui m'a occupé en philosophie de l'écologie, ça touche un troisième très gros débat théorique en écologie, qui est très vieux aussi, qui est en gros un débat sur la place euh, de la sélection, et donc de ce qu'on appelle en écologie ce qui correspond à la sélection, c'est-à-dire la niche. Très très généralement ou métaphysiquement, c'est un débat sur la place du hasard en écologie, en fait. Euh, alors, c'est quoi la, la, la théorie de la niche euh, Donc La niche, c'est l'ensemble des conditions sous lesquelles une espèce peut euh, survivre à des conditions environnementales. On représente parfois ça comme un volume. Enfin, si on imagine que vous avez l'espace de, les, euh, de tous les paramètres environnementaux, dans cet espace, il y a un petit volume qui est euh, les valeurs des paramètres sous lesquels, par exemple, euh, l'espèce du barnacle ou de tel mollusque ou du, ou du bonobo peut euh, survivre. donc C'est ça la niche. Et en fait, quand il y a, plusieurs espèces sont en compétition, parfois elles ont des niches qui se recouvrent, alors, il y, a une, il, y a, il y a un principe qui dit, s'appelle l'exclusion compétitive, que le meilleur compétiteur va euh, prendre toute la niche. Et puis l'autre doit exister uniquement dans la partie de la niche qui n'intéresse pas le premier, qui n'intéresse pas le meilleur compétiteur. À partir de là, ça permettrait d'expliquer la biodiversité. C'est ça l'enjeu. Pourquoi la biodiversité est comme elle est Pourquoi là vous avez telle espèce d'arbre Pourquoi il y a plein d'espèces de, de cette espèce d'arbre ici, puis pas beaucoup de cette espèce d'arbre juste à côté ben, On va dire parce que là, il y a beaucoup d'ombre, et cet arbre, il est très bon pour euh, vivre à l'ombre. Puis, il n'y a pas beaucoup de soleil. Alors voilà, Donc là, le petit coin où il y a du soleil, c'est pour euh, l'arbre qui a besoin de beaucoup de soleil pour vivre. Donc ça, c'est très darwinien. Ça s'appelle la théorie de la niche. C'est en un certain sens un peu déterministe parce qu'une fois qu'on connaît les, les, les différentes niches des différentes espèces, on peut prédire la forme de la biodiversité. Et euh, depuis toujours, il y a des théories qui disent non, en fait, ce n'est pas exactement comme ça. Peut-être qu'au fond, la niche ne prédit pas comment va être la biodiversité. Ça veut dire par exemple, combien il y a d'espèces dont l'effectif est très grand, combien il y a d'espèces dont l'effectif est moyennement grand, etc. Et donc de manière générale, on a montré que euh, dans la plupart des communautés, la distribution de euh, ce qu'on appelle l'effectif des espèces, on appelle ça l'abondance des espèces, la distribution n'est pas du tout euh, homogène. En gros, il y a euh, quelques espèces qui sont très très très abondantes. Et puis énormément d'espèces qui sont euh, très peu, très très très peu, ou vraiment très très très peu abondantes. Hein. Par exemple, dans une forêt tropicale, vous allez avoir une dizaine d'espèces qui ont des effectifs de milliers d'arbres, et puis euh, des, des, des centaines ou même des milliers d'espèces avec un effectif avec juste quelques individus. Euh, Comment on explique ça? Comment on explique que ce pattern de diversité, il est extrêmement euh, fréquent? On a essayé pendant très longtemps d'expliquer ça par des variantes très, très, très sophistiquées de cette théorie de la niche qui repose sur l'exclusion compétitive, donc ultimement sur la sélection naturelle. Et puis, alors, il y a une théorie qui a été modélisée dans les années 2000 par quelqu'un qui s'appelle Steve Hubble, qui s'appelle la théorie neutraliste de l'écologie, où, en gros, euh, on va dire que si on suppose que euh, toutes les espèces sont aussi bonnes les unes que les autres en compétition, donc, toutes les espèces, alors techniquement ont la même fitness, donc le même taux euh, de reproduction, génération après génération, et on fait un modèle comme ça, donc on a enfin, quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle random walk hein, mathématiquement une marche aléatoire, on modélise euh, et on prédit des choses qui représentent vraiment beaucoup les vrais patterns de diversité. Et Mais c'est assez intéressant philosophiquement parce que les, les c'est pas du tout réaliste. Je veux dire, les différentes espèces n'ont pas du tout la même euh, fitness par tête, comme on dit. Mais mais euh, ça marche très bien. Donc pourquoi ça marche très bien Pour prédire quels sont les processus qui font que ces assumptions qui ont l'air complètement irréalistes sont quand même très efficaces. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Et euh, ça, ça, ça touche la question du rapport, encore une fois, entre... Euh, bah, les phénomènes stochastiques, donc le hasard, et puis euh, la sélection naturelle, qui n'est pas du hasard. C'est des, des, des questions qui, pour y répondre, exigent de regarder les questions de différence d'échelle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des processus qui se passent à une échelle locale, à une espèce régionale, et quand ils interagissent, il se peut que ça donne quelque chose comme une égalisation des valeurs de fitness des différentes espèces. Ça inclut un autre, euh, ça implique une autre question, qui est les rapports entre écologie et évolution. Puis ça, c'est un autre chantier sur lequel je suis. Pour en venir à notre exemple de concept d'écologie scientifique, euh, la biodiversité, j'ai tout d'abord fait la remarque que euh, c'est un terme assez connu et utilisé, on le retrouve dans beaucoup euh, de discours d'écologie politique, et à première vue, ce terme, largement répandu, donne la sensation que, euh, en parlant de biodiversité, on évoque là un phénomène qui a été étudié, décrit et défini scientifiquement. Mais euh, qu'est-ce que c'est euh, que la biodiversité en écologie scientifique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 la protection ou la conservation de la biodiversité. Donc la, la, la, la biodiversité est un terme effectivement central, aussi bien pour l'écologie politique que pour l'écologie théorique. C'est un terme apparu dans les années 80 pour dire la diversité biologique à toutes les échelles et à tous les niveaux. À, tout, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du gène, au niveau de l'espèce, au niveau des écosystèmes. Mais euh, en général, l'espèce reste un niveau euh, privilégié. Et la diversité au niveau de l'espèce, c'est quelque chose qui est aussi l'objet, pas seulement de l'écologie, mais de la biologie, en particulier de la biologie évolutive. Une grosse question de biologie évolutive, c'est pourquoi il y a euh, toutes ces espèces de vivants, et, et d'ailleurs pourquoi euh, avant c'était des espèces différentes, et pourquoi cette diversité s'est déployée comme ça au cours du temps, etc. Il est clair que l'espèce, c'est un niveau privilégié, parce qu'intuitivement, quand on veut mesurer la diversité biologique d'un territoire, bah, on va, on va compter les espèces, en fait. C'est la première chose qu'on va faire. Pourquoi on a l'impression qu'il y a plus de diversité au tropique qu'au pôle nord? Parce qu'au pôle nord, il y, a, il y a eu quelques espèces. Au tropique, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. On, on va pas s'amuser à regarder, par exemple, les gènes, en fait. Même si, bien sûr, il y a de la diversité génétique. Alors, le terme biodiversité euh, a été introduit, en tout cas, euh, c'est ce qu'on dit souvent, de hein, Edmund Wilson, euh, qui était un, un biologiste évolutionniste et un écologue euh, éminent, initiateur de ce qu'on a appelé la sociobiologie, l'étude évolutive des comportements sociaux des, des organismes, mais aussi coauteur d'un livre qui était un livre absolument fondamental en écologie, qui s'appelait Theory of Island Biogeography, donc la biogéographie des îles. Et par îles, ils entendent en gros des territoires, euh, c'est quelque chose d'assez abstrait, des territoires qui sont euh, isolés d'autres territoires plus grands. Et ce livre construit des modèles très simples, de la genèse, de la biodiversité dans des espaces structurés, ce qui induit une, une, une très grande tradition d'analyse qu euh, qui, qui est utilisée encore maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y a ce terme de biodiversité qui va en quelque sorte rassembler toutes les notions de diversité biologique, euh, diversité des gènes, diversité des espèces, des écosystèmes, et en même temps, la diversité biologique va, le sens de ce concept, va, dans les, dans les, dans les quatre dernières décennies, se multiplier dans différents programmes de recherche, et euh, en écologie des communautés, euh, donc les, la science un peu de la, de, de la biodiversité surtout, en écologie fonctionnelle, donc la science de comment les écosystèmes fonctionnent comme des gros systèmes thermodynamiques, produisent un certain nombre de choses, et l'écologie des populations, l'écologie des invasions et la biologie de la conservation. Toutes ces disciplines s'occupent de diversité. Et de fait, il va y avoir beaucoup de concepts théoriques de diversité. Parce qu'en fait, compter les espèces, si on reste juste au niveau de l'espèce, ça ne va pas suffire à définir la diversité. Par exemple, si on a une forêt avec 270 espèces d'arbres, et puis un territoire avec une dizaine d'espèces, mais des scorpions, des fougères, des cactus, des vautours, des, des mollusques, des gnous, des... lequel est le plus divers c'est pas, pas évident de répondre. Oui, d'accord, il y a beaucoup plus d'espèces dans le premier, mais elles sont beaucoup plus différentes dans le second. Donc, euh, on comprend bien qu'il y a plusieurs en fait, dimensions à la diversité. Il y a le nombre d'espèces, il y a aussi, alors parfois on appelle ça la disparité, c'est-à-dire la, la, la, la manière dont euh, différentes branches de l'arbre phylogénétique, les mollusques, les vers, les, euh, les téléos, les plantes à fleurs, les, sont, sont représentées dans un écosystème donné. Et donc l'idée c'est que pour comprendre la diversité, il faut adjoindre à la, à, au nombre d'espèces pas mal d'autres caractéristiques. La donc ce dont j'ai parlé ce sera la diversité phylogénétique, combien de lignages sont représentés dans un, dans un écosystème. La diversité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va dire oui, là, il y a des herbivores, des carnivores, des, des, des recycleurs. Du point de vue de l'écosystème, il y a différentes fonctions qui sont assurées par les espèces au sens d'activités qui contribuent d'une certaine manière à euh, la, la, la, la persistance de l'écosystème, on va dire. Donc, il va y avoir une multiplicité de concepts scientifiques, dans certains cas, dans certains programmes de recherche, on va favoriser un type de diversité, dans d'autres programmes on va regarder, euh, c'est d'autres diversités qui vont être pertinentes, donc il y a une pluralité du concept théorique et en même temps il y a ce concept de biodiversité qui lui euh, les rassemble toutes, donc les biodiversités à tous les niveaux. Et ce dont je viens de parler, c'est-à-dire les différents, même au niveau de l'espèce, les différentes dimensions de la diversité biologique. Et si chaque question théorique implique de favoriser un certain type de diversité, il y a des, des, des problèmes, on va dire, éthiques ou politiques de conservation, de, peuvent requérir de penser la biodiversité en général. Étant donné ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la complexité et la variabilité du terme dans le champ scientifique, j'ai demandé à Philippe Huneman dans quelle mesure son usage commun, l'usage commun de cette notion, est proche ou éloigné du concept scientifique. Et pour aller plus loin, j'ai demandé si son possible éloignement est favorable ou bien au contraire défavorable à la compréhension des phénomènes biologiques et à la mise en place d'actions de préservation efficace de la biodiversité. Alors, je, ouais, je pense qu'il y a vraiment il y a une question euh, compliquée là, parce qu'effectivement, d'un côté, euh, si vous prenez des présentations de, de, je sais pas, non, sur, des, sur des sites web d'écologie ou de management de l'environnement ou de, qui ne sont, euh, sont pas du tout scientifiques, hein, on va dire des choses du genre, par exemple, à la fin, on finit par dire la biodiversité, c'est la vie. Bon, évidemment, au sens strict, c'est pas vrai. Euh, ceci dit, c'est pas non plus euh, complètement absurde de, de, de, de dire qu'il y a quelque chose d'essentiel à la vie dans la diversité en fait, pour tout un tas de raisons éthiques ou politiques. Et donc c'est vrai qu'il y a une grande distance entre le terme de biodiversité et les, les, les concepts de diversité biologique, même si très souvent maintenant, quand on fait de l'écologie théorique, on va parler de biodiversité. L'un des très gros programmes de recherche maintenant, ou méta-programme de recherche en écologie, c'est comment en fait articuler l'écologie des communautés, donc où on s'occupe de biodiversité, sous, tout ces, sous toutes ces formes, et puis l'écologie fonctionnelle, on s'occupe de fonctionnement des écosystèmes, hein, ça euh, donc c'est même un, un titre de, de, de programme de recherche, hein, Biodiversity and Ecosystem Functioning. Je ne vais pas du tout dire que biodiversité, c'est le terme politique grand public, et, et, et sinon on parle de diversité en écologie, pas du tout, mais c'est juste qu'en écologie théorique, on parle de biodiversité, et tout de suite après, on, on précise exactement de quoi, de quoi on va parler, donc quel type, de, de, quelle dimension de la diversité, comment on va la mesurer, quels indices on a pour l'estimer dans la nature. En tout cas, le terme de biodiversité, je pense, il a été euh, absolument fondamental pour reconnaître que la diversité biologique est en souffrance depuis euh, pas mal de décennies. Donc il y a une érosion de la diversité et qu'elle est due à euh, la fragmentation des habitats, l'agriculture intensive, la pêche intensive, le réchauffement climatique, l'acidification des océans, la pollution, tout un tas euh, de, de, de, de processus qui sont liés euh, à euh, l'activité. humaine humaine, la civilisation industrielle, post-industrielle, capitaliste, on peut en débattre tant qu'on veut, mais le terme a, a, a vraiment euh, servi quand même à cette prise de conscience que quel que soit le type de, bio, de diversité biologique qu'on regarde, elle est affectée négativement par euh, un certain nombre d'activités qui sont les nôtres. Et c'est pour ça, par exemple, que si on prend la convention internationale de 1992 sur la biodiversité, c'est un texte très intéressant parce que, il a, il a une démarche philosophique hein, ou éthique très forte, il va dire qu'il y a une valeur intrinsèque à la biodiversité. Et effectivement, si vous avez cette thèse-là, vous avez besoin d'un concept unitaire. Vous n'allez pas dire ah oui, qu'est-ce qu'il y a le plus de valeur intrinsèque, est ce que c'est la diversité fonctionnelle, qu'est-ce que c'est la diversité des gènes, ça n'aurait aucun sens, je pense. C'est un terme qui permet d'avoir une thèse forte qui est euh, il y a une valeur intrinsèque de la biodiversité. Il n'y a pas une valeur uniquement pour les usages qu'en font les humains, et en fait, c est, c est, c est, cette, cette thèse forte, elle, a, elle ouvre une sorte d'espace problématique hein, qui est que depuis euh, depuis 20 ans ou 30 ans, on oscille entre cette affirmation que la diversité a une valeur par elle-même et puis cette idée que la biodiversité a une valeur pour telle et telle propriété liée aux intérêts humains. Par exemple, on essaye de, de définir et de quantifier l'apport de la biodiversité euh, à... à notre existence. Alors, il y a une notion très importante pour dire ça, qui est la notion de service écosystémique, hein, qui est que si on prend une forêt, ça produit un certain nombre de choses au niveau de la, euh, la capture du carbone, euh, ça entre mille guillemets, une certaine purification de l'atmosphère, éventuellement des vertu récréative, c'est bien d'aller se balader dans la forêt et tout ça. Euh, le bois, la forêt rend un service et on peut quantifier les... les, les, les les services écosystémiques, c'est une notion centrale dans, ce qui est dans, dans les années 2000, le Millennium Ecosystem Assessment. Donc le, le, la grande entreprise essaye de d'évaluer hein, le, le, ce que font euh, les écosystèmes pour les humains. Et donc euh, finalement, les, les, toute la, la, la question de la prise de conscience éthique de la biodiversité, elle aussi entre la thèse très forte, de la valeur intrinsèque de la biodiversité, ce qui n'est possible que si on reconnaît un concept unique de biodiversité, et puis les diverses manières de valoriser, de manière alors instrumentale, on dit en éthique, c'est-à-dire en rapport avec les humains, le, euh, les différentes formes euh, de biodiversité. Et à côté de ça, on a ce, ce concept unique de biodiversité qui ouvre à une question, en gros, de quel est le type de valeur qui, qui est en jeu là-dedans, et puis, dans le même temps, pour pouvoir modéliser et tester les, théo les théories d'écologie, fonctionnelle d'écologie, des communautés, etc., on a besoin de modèles qui ont des enfin comme je le disais tout à l'heure, des, des, des concepts assez précis et donc divers, pluriels variés de diversité. On en a besoin pour faire les modèles, pour tester les théories, mais aussi pour pratiquer des opérations donc de, de, de management, management de forêt, ou et forêt, comment tracer les routes, euh, comment avoir des politiques de conservation un peu précises. Il faut des modèles pour le faire même si les modèles ont des limites quant à leur capacité prédictive pour plein de raisons, essentiellement parce que les systèmes sont complexes. Et euh, pour pouvoir euh, rendre opérationnels ces modèles, il faut quand même préciser de quelle diversité on veut parler. Je, je dis ça parce que euh, j'avais peut-être l'air de dire, en théo dans, la, dans la théorie et la science, on a plusieurs concepts de diversité. Et puis pour euh, parler aux gens et faire de la politique il faut un seul, et de l'éthique, il faut un seul concept de biodiversité. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué, parce que si on veut faire du management ou de la conservation, euh, et pas juste comprendre ce qui se passe, mais, mais vraiment euh, avoir des actions proactives vers l'environnement, il faut quand même un peu justement décliner euh, ce concept de biodiversité, en biodiversité fonctionnelle, euh, euh, spécifique, euh, phylogénétique. L'autre chose importante que je voulais dire, c'est que, à partir du moment où la diversité biologique euh, devient un objet de, de, de science, elle va être prise dans deux ordres de questions. Une question qui est en gros, euh, bah, d'expliquer la diversité et donc on va se dire bah, quel, euh, voilà on va prendre une diversité par exemple le nombre d'espèces et on essaye de l'expliquer alors évidemment l'évolution entre en jeu expliquer aussi comme je disais tout à l'heure un aspect précis de la diversité qui est les patrons de diversité donc euh, beaucoup d'espèces à, à très peu d'effectifs très peu d'espèces avec beaucoup d'effectifs faut expliquer pourquoi c'est comme ça et puis en même temps, la diversité, c'est un facteur. C'est pas, pas non seulement une chose à expliquer, mais aussi l'inverse. C'est une chose qui explique plein de choses. Alors c'était d'ailleurs, c'était l'exemple du débat stabilité-diversité au début. Donc la diversité, c'est ce qui peut expliquer un certain nombre de propriétés des écosystèmes, le fait qu'ils persistent dans le temps, que que si vous retournez 15 fois de suite dans une forêt, euh, bah, vous allez avoir plus ou moins les mêmes, les mêmes espèces. Ce qui, au fond, est, est, est, est, est une vraie question, parce qu'on sait qu'il y a l'évolution, les espèces évoluent, il y en a qui s'éteignent, il y en a qui… Comment se fait-il qu'il y a une certaine stabilité de, des écosystèmes Et donc, il y a sûrement un rôle joué dans la réponse par la diversité, mais la question c'est quelle diversité, comment elle joue un rôle, etc. C'est vraiment une notion absolument centrale dans l'écologie, la diversité. Alors, comme disaient des philosophes des sciences, c'est à la fois un, un truc qui explique, une chose qui explique, un explanance, et puis une chose pour laquelle on veut des explications, donc un explanandum. Et en même temps, euh, il est clair que si on prend un peu de distance par rapport à ces questions-là, si on n'est plus dans la question, mais un peu dans l'action, il est clair qu'avoir un concept unique qui regroupe des choses parfois distinctes, donc pouvoir dire la biodiversité, quels que soient les niveaux, quelles que soient les dimensions, si on veut... Par exemple, faire des théories, mais aussi tirer des mesures, avoir des indices, etc. C'est bien de regarder de quelle diversité il s'agit. Si on veut fédérer les énergies, si on veut rendre sensible la crise écologique, si on veut euh, arriver à convaincre euh, non seulement les gens, mais aussi et surtout les institutions d'un certain nombre de choses, c'est bien d'avoir un, un concept unique et de pouvoir dire, regardez, la biodiversité se casse la gueule. Regardez, là, on a des... On va vous donner plein d'exemples. La, la, effectivement, la, la perte de, de, de, de l'effectif. Il y a toujours que pas mal d'espèces d'insectes, mais les effectifs se cassent la gueule. La, la, la perte d'un certain nombre d'espèces. C'est bien de, de, de, de, de pouvoir dire ça et rassembler tout un, tous ces phénomènes-là sous la même idée qu'on est en train de vivre une érosion majeure de la biodiversité. Quelle que soit la manière dont on la pense, que ce soit la, la sixième extinction ou pas, ça c'est une autre question, mais le fait est que euh, la biodiversité diminue et on, on, euh, on a une très bonne idée de pourquoi en général. Après, euh, chaque diversité, euh, si on veut se demander par exemple la baisse de la diversité phylogénétique dans les tropiques, peut-être que c'est pas la même explication que la baisse de l'abondance donc des effets, des effets effectifs des différentes espèces d'insectes dans, euh, dans les pays industrialisés. Mais si on dit la biodiversité, on va pouvoir mettre le doigt sur une, toute une, une classe d'explications qui toutes renvoient à la civilisation euh, post-industrielle capitaliste. Pour résumer ma réponse à la question, hein, si on veut vraiment comprendre comment fonctionne la diversité, etc., oui, il faut, faut, faut vraiment euh, s'éloigner de l'idée qu'il y a la biodiversité, c'est parce que c'est vraiment à la fois à plusieurs niveaux, multidimensionnels et plusieurs échelles. Il y a, il y a, il y a trois types de différences dans le concept de diversité. Donc ça, c'est la première chose que je voulais un, un petit peu dire. Et en même temps, c'était très important de pouvoir euh, produire ce mot de biodiversité, hein, qui est quasiment 40 ans, hein, euh, pour... Euh, produire une sorte d'articulation entre la science écologique et, d'une part, le grand public, hein, même si on ne sait pas trop ce qu'on dit quand on dit ça, mais on a une petite idée, et d'autre part, euh, les instances euh, dirigeantes, politiques, économiques, etc. C'est grâce à ça qu'on peut avoir, par exemple, quelque chose comme l'IPBES, qui est sur le modèle du GIEC, hein, euh, le panel d'évaluation de la biodiversité, qui euh, est une sorte d'interface entre l'activité théorique des chercheurs et puis, le monde où se prennent les décisions, aussi bien au niveau des firmes qu'au niveau des États ou des, des, des, des, des, des politiques supranationales, où se prennent des décisions qui vont affecter les politiques et la, et la, et la vie des gens et qui vont affecter effectivement la, la, la diversité biologique à tous les niveaux. C'est-à-dire que si, si on n'avait pas le terme de biodiversité, un concept unique, on ne pourrait pas avoir l'IPBES qui est pour la diversité, l'équivalent du GIEC pour le climat. Et donc, on ne pourrait pas avoir euh, une instance qui, quand même, peut arriver à articuler le, euh, ce qu'on sait, la théorie, et donc ce qu'on peut prédire de ce qui va arriver en fonction de ce qu'on fait, et puis euh, nos, nos, nos législations, nos décisions, nos, notre gouvernementalité, comme on dit, etc. En écologie politique, l'argument de la diversité comme facteur de stabilité est assez souvent mobilisé. Je pense par exemple à l'anarchisme de Murray Bookchin, euh, dont j'ai déjà parlé ici. Comme Philippe Huneman avait évoqué cette controverse de la diversité comme facteur de stabilité ou, au contraire, d'instabilité, j'en ai profité pour lui demander quelques développements supplémentaires à ce propos. Donc le... le... Oui, donc le... Il y a quelque chose de... de, de, de... Moi, enfin pour, pour, pour un philosophe d'assez fascinant en écologie, qui est le fait que il y a des grosses questions qui sont très vieilles et qui reviennent et qui, et qui en même temps sont euh, complètement bouleversées à la fois soit par des avancées formelles mathématiques, soit par effectivement des, des, des observations là, des, des, ou des possibilités d'observation, d'enregistrement. De... Euh, et alors, une de ces, une de ces grosses questions, c'est effectivement le débat stabilité-diversité, euh, la question de savoir si plus il y a d'espèces dans un écosystème, dans une communauté, plus elle est stable. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'encore en, une fois, il y avait quelques données, il y, y a cette intuition que la diversité, c'est bien. Et que donc, plus on va être divers, plus on va être stable. Et alors, par stabilité, on entend quelque chose comme une sorte de constance des effectifs euh, des espèces. Hein, bon, ok, ça varie à chaque fois. L'effectif Le, des espèces varie de manière un peu cyclique, mais ça reste quand même pas trop changeant. Ce débat-là envoie à une très vieille notion qui est l'équilibre de la nature, qui est une notion euh, théologique, hein, presque, enfin de, qui, qui avait une composante théologique. Euh, si vous regardez l'inné, euh, il explique que, euh, euh, voilà, il y a des plantes, ces plantes, bah, si, euh, finalement, euh, s'il y avait que les plantes, ben, il y en aurait trop. Et elles consommeraient tellement qu'elles pourraient plus pousser. Enfin, il y en aurait beaucoup trop. Alors, il y a des herbivores, ça régule le nombre de plantes. Il y a des carnivores, ça régule le nombre d'herbivores. Et tout ça, l'abondance, les effectifs des différentes espèces tiennent très bien ensemble. Et il y a une sorte d'équilibre, là. Donc, s'il y a, par exemple, trop de carnivores, et ben, à ce moment-là, le système va réagir. Et les choses vont, vont, vont aller de telle sorte qu'il y aura moins à manger pour eux, puis il y en aura moins. Donc, c'est balance of nature, en anglais. Et alors, l'inné, il a des textes très intéressants. Parfois, il parle aussi de poly, de la nature, hein, parce que justement c'est comme si les dieux avaient fait en sorte que euh, les, les, les effectifs de chaque espèce étaient régulés. évidemment tout ça n'est plus possible quand on est darwinien, post-darwinien, euh, parce qu'on n'a plus cette hypothèse théologique. Mais il reste cette idée qu'au fond le, les, les, les communautés sont très bien faites et que euh, plus il y a d'espèces, parce qu'en général les communautés il y a beaucoup d'espèces, plus elles vont être euh, stables. C'est Robert May, hein, un écologue dans les années 70 qui faisait partie de ce qu'on a appelé parfois la théorie du chaos, c'est-à-dire euh, une certaine science des systèmes complexes euh, fondée sur l'analyse de non-linéarité ou d'équations non linéaires qui met en évidence que euh, ces systèmes complexes sont parfois imprédictibles, ont des comportements donc chaotiques. Alors Chaotique, ça renvoie justement à, à imprédictible et à plus précisément l'idée que des toutes petites différences dans les conditions initiales vont avoir des énormes conséquences sur le comportement du système. Les systèmes peuvent présenter des bifurcations, des phénomènes émergents. Donc, ça, Il y a toute une galaxie de, de, de théories qui ont émergé dans les années 70-80, aussi bien en biologie qu'en physique, beaucoup, en météorologie, en des formalisations mathématiques euh, très poussées. Et c'est là que, effectivement, le, dans le livre de, de, de, de Robert May, euh, il montre que bah, quand on essaye de formaliser cette idée que la, la diversité biologique promeut la stabilité, ça ne marche pas. Et donc ça a relancé le débat parce que la question c'était, euh, oui, ok, mais on a quand même vraiment l'impression qu'en pratique ça marche. Donc qu'est-ce qu'il faut ajouter à la diversité entendue comme nombre d'espèces pour avoir de la stabilité Et euh, en fait, dans, les, dans les, les modèles de May, la diversité était toujours aléatoire. On prend on tire au sort un certain nombre d'espèces, puis on en, on en rajoute à chaque fois, on en tire au sort encore d'autres, et on se rend compte que non, ça rend le système de plus en plus fragile, ça ne le rend pas plus stable. Donc, l'idée, c'est que c'est de la diversité non aléatoire qui doit soutenir la stabilité. Alors, est-ce que, par exemple, c est, c est, il, faut, il faut considérer la manière dont les espèces sont connectées les unes aux autres Et c'est pour ça qu'on en est venu à parler de réseaux et c'est donc de, de, de, ce, euh, de ce dont je parlais au début. À savoir, il euh, ben, y a peut-être des types de connexions entre espèces qui euh, vont favoriser la stabilité. Par exemple, si on est justement dans des connexions, alors ça s'appelle des réseaux invariants d'échelle, c'est-à-dire... Il y, a, il y a quelques espèces qui sont des gros hubs ou des gros nœuds, le terme est familier maintenant avec Internet ou juste avec le trafic d'aéroports. Et puis, beaucoup d'espèces qui sont très peu connectées. En fait, le réseau risque d'être assez stable parce que si des espèces s'éteignent, il y a de fortes chances que ce ne soit pas des gros nœuds, puisqu'il y a très peu de gros nœuds, c'est tout, bête, c'est un raisonnement vraiment très simple. Et donc, le système va être relativement robuste. Alors Il va être fragile par rapport à des, ce qu'on appellerait maintenant dans Internet des attaques ciblées contre les gros nœuds. C'est ce que les hackers ont bien compris puisque ça, ça fonctionne un peu pareil que les écosystèmes. si On pense juste au réseau, mais sinon il est assez robuste ce système, il est assez stable. Ces questions ont entraîné des réponses concernant euh, la diversité, c'est-à-dire oui, euh, la diversité aléatoire ne produit pas de stabilité, mais non aléatoire et en quel sens de non aléatoire, ça produit sûrement de la stabilité. Et puis des réponses qui concernent le concept de stabilité. Donc Ok, euh, peut-être que l'effectif le no... des différentes espèces, bah non, ça va pas être stable. C'est-à-dire plus on rajoute d'espèces, plus les effectifs des différentes espèces vont vraiment fluctuer de manière presque anarchique. Mais euh, peut-être que le système va être persistant, c'est-à-dire qu'on perd quasiment aucune espèce. Pendant telle période, vous avez une espèce qui va être très abondante et une autre qui va être très peu abondante et puis ça va s'inverser au bout de quelques temps, et encore au bout de quelques temps, de manière éventuellement imprédictible, mais on ne va peut-être pas perdre d'espèces. Plus exactement, plus le, le système va être divers, moins on a de chances de perdre d'espèces. On appelle ça la persistance, et c'est un certain type de stabilité. Et puis, il euh, y, y a un écologue qui s'appelle David Tillman, dans les années 90, qui a répondu en disant, en fait, la, la, la bonne définition de la stabilité, ce n'est pas tant quelque chose qui concerne les effectifs des espèces, mais c'est la biomasse. Et donc, il a fait des expériences et il montre qu'effectivement, plus votre euh, écosystème euh, est divers, plus la biomasse de, de l'écosystème aura tendance à être relativement, relativement évidemment, constante. Euh, et donc, c'est un autre sens de stabilité. Alors, le débat est super intéressant, en fait, parce que épistémologiquement ça veut dire quoi Finalement, on ne tranche pas le débat. On est parti de, est que, de, de, de conviction que la diversité crée la stabilité euh, bah on l'a pas prouvé, on n'a pas non plus prouvé le contraire. On a pluralisé, multiplié les sens de, de diversité, les sens de stabilité, et on a euh, multiplié au fond euh, le nombre de questions qu'on se posait. Alors, est-ce que la biomasse peut être constante À quelles conditions elle peut être constante euh, C'est quoi au en fait le rapport entre d'ailleurs cette biomasse et puis euh, la persistance de, de toutes les espèces ou éventuellement la constance des effectifs d'espèces ça, ça ouvre sur la question dont je parlais, qui est comment on connecte justement cette question de biomasse, qui est une propriété du fonctionnement des écosystèmes, on produit de la biomasse, et puis cette question de des effectifs des différentes espèces, qui est une question de diversité. Donc c'est cette grosse question de diversité et diversité biologique et fonctionnement des écosystèmes. Donc quand on regarde sur le long terme cette grosse cette grosse question, instabilité et diversité, on la résout pas, mais on produit tout un tas de questions qui elles sont euh, tout un tas de concepts, on, on, on pluralise les concepts, comme je disais, les concepts, les concepts clés en jeu, et on produit un certain nombre de questions qui deviennent des programmes de recherche et qui deviennent, et sur le chemin, évidemment, on prouve des choses. C'est, c'est, euh... mais on proue, ni on prouve ni on réfute notre intuition initiale. Et les maths jouent un rôle énorme là-dedans pour faire avancer le, Donc les maths, la modélisation mathématique, pour faire avancer les questions et, et ouvrir sur, euh, par exemple, ces, ces, ces questions neuves. Qui, qui, qui, la diversité euh, aléatoire, ok, celle-là ne produit pas de, de, de stabilité, on ne l'aurait pas vu sans les mathématiques. Mais effectivement, le, vous avez toute la dynamique bon, scientifique usuelle, hein, on va faire des, des nouvelles expériences qui sont ouvertes par ces nouvelles questions, et ainsi de suite. Donc, je trouve que épistémologiquement, c'est complètement passionnant, cette histoire. C'est plus le fait que ça, ça, ça renvoie au au fait que l'écologie hérite de grands schèmes euh, presque théologiques, hein, celui de l'équilibre de la nature au premier schéma. Une autre notion, alors qu'Olivier Delettre et Artemis Cornilieu viennent d'écrire un article où ils montrent qu'il y a une autre qui est une autre notion liée à la stabilité, qui est la résilience, qui serait effectivement euh, une manière, une sorte de, de, de, de, de dernière su, de survivance mais rigoureuse et mathématisée de cette idée d'équilibre de la nature. La résilience, c'est le fait qu'effectivement un système, quand on le perturbe euh, eh ben, il revient ou il peut revenir euh, plus ou moins lentement à son état initial sur en tout cas une gamme de perturbations. Et ça c'est un autre aspect effectivement de, de, de la stabilité qui n'a pas grand-chose à voir avec la biomasse ni avec euh, le, la constance des effectifs. Dans cette présentation de l'écologie scientifique, on a pu voir assez vite euh, les liens qu'il y a entre la discipline biologique de l'écologie et un souci d'ordre moral et politique la dégradation des milieux par certaines activités humaines euh, que se donne pour objet d'étude euh, l'écologie. On voit la difficulté d'établir une distinction nette entre faits et valeurs. L'écologie scientifique est, à différents niveaux, traversée par des questions éthiques et politiques. Ces questions sont amenées notamment par le besoin d'adosser euh, l'agir humain à des savoirs biologiques afin de pouvoir adresser au mieux les menaces qui pèsent sur les sociétés humaines. Dans la seconde vidéo de cette série, on fera un pas supplémentaire en s'intéressant au lien entre la discipline de la biologie de l'écologie et l'éthique. On s'y retrouve très vite. Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur uTip.